Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul, Mote, Abari, salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui sur une vidéo qui s'appelle Top 10 des villes où trouver du travail au Canada suite à la pandémie COVID-19. Mais avant tout, je tiens à vous remercier pour euh, les commentaires que nous avons reçus lors de la publication de la dernière vidéo qui s'appelle Immigration Québec résultat des invitations sur Arima. J'ai pas encore eu le temps de répondre aux commentaires de cette vidéo mais euh, je vais répondre à tous vos commentaires soit aujourd'hui ou demain. Donc aujourd'hui je vous retrouve encore une fois pour une vidéo dans la thématique professionnelle comme vous le savez j'aime faire ce type de vidéo qui vous aide à trouver du travail au Canada parce que je pense que une fois que vous avez une offre d'emploi, c'est vraiment la clé de SISAM euh, pour votre projet d'immigration. Ça accélère vraiment euh, votre programme, votre projet d'immigration, et c'est beaucoup plus économique parce que c'est l'entreprise qui prend en charge les frais d'immigration. Moi, c'était l'entreprise qui avait pris tout en charge. Pour euh, le, les procédures d'immigration, je vais payé que les, euh, les billets d'avion. Par contre, j'ai des connaissances pour lesquelles même les billets d'avion, c'est l'entreprise qui a pris ça en charge. Donc, l'avantage de trouver un emploi, non seulement ça accélère votre projet d'immigration, mais aussi c'est beaucoup plus économique puisque vous ne payez rien. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le top 10 des villes où trouver du travail au Canada. Euh, dans cette étude, M. Robert Kaffa, SIC dit que l'emploi au Canada a augmenté de 341 000 au, au, au troisième trimestre, c'est-à-dire entre euh, juin et septembre 2021, laissant le nombre total d'emplois maintenant entièrement revenu au niveau d'avant de COVID-19. Donc, nous sommes en train de recruter. De, euh, de retrouver le niveau qu'on avait avant la pandémie COVID-19. Nous allons voir maintenant la liste des, euh, des, euh, des villes où trouver du travail au Canada. Le numéro 1, c'est Peterborough, dans la province de Ontario. J'espère avoir bien prononcé. Le numéro 2, c'est la ville de Vancouver, dans euh, la Colombie-Britannique. Ensuite, nous avons Guelph dans euh, l'Ontario, puis nous avons Edmonton en Alberta, ensuite nous avons Kitchener en Ontario, puis nous avons Victoria dans la Colombie-Britannique, euh, Mocton dans Nouveau-Brunswick, Sherbrooke euh, dans la province de Québec, Ottawa en Ontario, Hamilton en Ontario, Kelowna c en euh, Colombie-Britannique et Montréal occupe la deuxième place, c'est dans la province de, de Québec. Donc, si vous voyez ON, ça veut dire Ontario, BC, c'est Colombie-Britannique, QC, c'est Québec et NB, c'est Nouveau-Brunswick. Si vous regardez dans le top 10, la province de Ontario a occupé largement euh, cette, ce top 10 avec 5 villes sur 10, c'est dans la province d'Ontario. J'avais fait une vidéo pour vous montrer les, les euh, professions les plus demandées dans la province d'Ontario, n'hésitez pas à regarder encore euh, cette vidéo. Et euh, le but de cette vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est de vous aider à trouver du travail au Canada. Donc, j'avais déjà regardé, euh, réalisé des vidéos pour vous montrer comment faire un CV canadien et euh, avoir des sites de recrutement. Regardez les sites de recrutement euh, pour les provinces qui ont été nommées dans cette vidéo, notamment Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick et Colombie-Britannique. Regardez les sites de recrutement. Parfois, ils recrutent les gens qui sont au Canada et dans la plupart du temps, ils recrutent ceux qui sont aussi à l'extérieur du Canada. Dans tous les pays du monde entier, il n'y a pas d'exclusion. Donc, n'hésitez pas à regarder ces sites de recrutement, regarder leurs offres d'emploi et à transmettre votre CV aux recruteurs. Voilà l'information que je voulais partager avec vous. Le top 10 des villes où trouver du travail au Canada suite à la pandémie Covid-19, puisque nous sommes en train de revenir à la normale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye